Quelques exemples. Commencez par fixer la hauteur de bille que vous souhaitez atteindre. Dans ce cas-ci, une erreur serait de commencer par enlever les trois grosses branches du bas pour remonter rapidement la couronne. Or, une branche de gros diamètre existe juste en dessous de la hauteur de bille fixée, nommons-la branche A. Commencer par supprimer les trois grosses branches du bas, compromet la suppression de la branche A par le risque d'enlever trop de volume foliaire à l'arbre. D'un autre côté, vu l'importance de la section de cette branche, repousser sa taille à l'année d'après comporte aussi des risques de cicatrisation. Alors que faire La solution consiste par supprimer la branche A et une seule des trois branches du bas pour garder du volume foliaire à l'arbre, la branche B. L'année d'après, on continuera à remonter la couronne en supprimant les branches C et D, et en réduisant la branche E pour calmer sa croissance tout en gardant du volume foliaire.